Mais je me suis en... enfin un ami, salut, je me suis partout, nice, j'ai enfin un ami, cool. What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur na qui rafle les amis avec un S et aujourd'hui je suis plutôt intéressé par cette nouvelle vidéo les amis parce que le début d'un nouveau let's play. Je ne sais pas combien de temps qui va durer les amis, mais je vais essayer de découvrir avec vous je J'ai jamais joué depuis toutes les années qu'il est ouvert, plus ouvert depuis 2014, je crois, et j'ai jamais joué au serveur en soi. J'ai bien sûr toujours euh, tenu euh, des vidéos de présentation, des, des, des petites vidéos de par-ci par-là sur le serveur en soi, mais jamais, jamais j'ai commencé un let's play ou joué sur le serveur en soi. Donc je connais rien, rien du tout au serveur pour être franc avec vous, à part les nouveautés. Euh, de, ch de chacune des versions parce qu'à chaque version la plupart du temps ils me contactent pour faire une vidéo bien sûr rémunérée mais euh, pour ce cette version-ci vraiment euh, ils m'ont contacté j'ai fait une vidéo j'ai parlé euh, dans la vidéo euh, de toutes les nouveautés de cette version-ci et je vous avais laissé sous-entendre que j'allais commencer un let's play euh, un let's play euh, sur le serveur mais euh, je sais pas combien de temps il va durer. Comme je vous dis, moi mon but dans mon let's play c'est vraiment de découvrir le serveur, voir si j'y aime le serveur. Et si j'aime le serveur, là on va pouvoir commencer à vous proposer masse de vidéos comme je l'ai fait sur par exemple leur compétiteur Skill le PvP. Donc voilà, ça risque d'être intéressant les amis. Comme les play, je suis plutôt content. Donc là, on va commencer directement par faire une forme parce que le truc qui m'intéresse le plus avec Volkin, etc., c'est ce que vous voyez ici, l'incubateur. Donc pour ceux qui ont pas écouté ma vidéo de présentation, euh, l'incubateur, c'est quoi C'est un bloc qui se, euh, se forme avec... Et qui se... Qui se... Qui se qui, qui, oh, comment je pourrais expliquer ça? En gros, il est dépendant de l'électricité. Donc, comme on peut voir ici, l'électricité. Euh, et l'électricité, on, on a besoin pour l'incubateur. Et l'incubateur, c'est quelque chose de cool parce que, comme vous voyez, c'est pas difficile à crafter. Et ça, ça génère vos farms automatiquement. Le truc le plus difficile à crafter, si vous avez écouté ma vidéo de présentation, vous allez savoir que c'est normalement la télécommande. Je ne sais pas si ils l'ont rajouté encore. Euh, il m'avait parlé d'une télécommande que on allait pouvoir récolter tous nos trucs automatiquement Mais ça a pas l'air d'être là les amis, ça a vraiment pas l'air d'être là C'est quoi les tickets de, de trucs ça Non, ça a vraiment pas l'air d'être là euh, Donc c'est dommage, j'ai ouvert quelques clés avant j'ai un kit chimiste de l'obsidienne La TNT, un peu de dragonolite en votant et des bottes euh, 36 Donc voilà Aïe, hey, donc oh, putain les amis Faudrait que j'aille dormir un jour, je dors jamais ces temps-ci, je vais vous dire franchement, on est en train de travailler pour un, un truc avec euh, mes amis, on travaille sur un nouveau site pour mon serveur et plein de trucs comme ça j'ai vraiment pas le temps de dormir en ce moment. Donc je suis désolé si vous m'entendez bailler autour au courant de la vidéo, j'essaie quand même de vous proposer la vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de jouer en fait, donc voilà, euh, sur ce je vais aller avec Volkin. Volkin est en train de créer la base et euh, mon ami euh, Volkin, la soumise est en train de faire d'autres choses, donc on va aller voir, on va voir avec eux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, oh ils ont en fait un set justement, on l'a vu dans le chat 7 Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils font et puis euh, je vous donne des nouvelles là-dessus, à tout de suite. Et comme je dit, j'ai jamais vu sur le serveur, j'ai été crack mon gamma, j'ai redémarré mon jeu, on va regarder les kits, donc j'ai vu que le roi, je crois que c'était le meilleur grade, il n'y a pas l'air de l'avoir, empereur peut-être alors, donc kit est empereur, je crois que c'est, oui, ça c'est le meilleur parce que, euh, c'est là si on regarde correctement dans le wiki, regardez, c'est le deuxième, euh, troisième meilleur minerai, mais le deuxième plus fort parce que euh, le Volcasia il est obtenu absolument au volcan Donc, euh, voilà, donc c'est quand même pas si pire, donc je crois que l'Empereur, ça doit être le meilleur kit. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Euh, on va regarder les autres kits aussi. Euh, vite fait, on a quoi euh, Expérience, ça a de l'expérience, Farmer pour farmer, exploratoire, des perles Gourmand, Gourmand, ça je, je suis intéressant intéressé de voir c'est quoi. Oh, ok, ok, ok, c'est genre toutes des, euh, des pommes d'or... Euh, des apples, c'est un kit pour pvp hein, en fait Ok ok, c'est vraiment cool Hop, euh... il y a un petit lag de savoir là hein. Attends, c'est Ça lag ou c'est moi gros Ouais, ça ça ah, ok okay. De ok en fait, il y, y a un petit lag Donc ouais, des net des de cartes, ça ça permet de crafter toutes les autres bonbons qu'on voit ici Et en fait, il y a des pommons de speed, ruby, de euh... speed je veux dire et force, force et speed et celui-là c'est le haste 2. Donc euh, voilà, je vais leur, euh, je vais aller dire à mes amis après qu'on a ce kit-là, c'est plutôt cool. Et je vais juste voir vite fait les kits sont tous les temps méta. Euh, pour moi, ma... c'est tous les 16h. Donc euh, en soi, c'est pas si cheat que ça. Euh, Expérience, minerai, on va voir minerai. Ok, on a de la edit comme ça directement. Ok, ça c'est cool. Ok, ok. Nice, nice, je vais mettre tout ça là en fait, hein, je vais, je vais être franc avec vous, je vais tout mettre là. Euh, après ça, je vais aller configurer mes macros, ça je vais mettre ça dans mon essai plus tard, mais pour l'instant, on va le garder euh, sur nous. Ensuite, on a quoi, euh... maître, maître ça donne quoi, on va juste, je regarde juste les kits, hein les gars, je vous le dis direct. Je sais pas si c'est bon, Ruby, ça, ok, ça, ça, ça doit pas si mal, euh, parce que ça, risque quand même, maître, ensuite c'est quoi l'autre kit qu'il y a juste avant Maître, ok il y a pas, ok il y a juste deux grades en fait, il y a maître, apprenti, empereur, je crois, si je comprends bien. Attends on va faire stage list pour voir au oh, pire si ça va être réglé. Donc ouais, euh, joueur, euh, attends il n'y a pas le joueur dans le, ah non merde. On a juste les modérateurs, on a juste euh, les partenaires, partenaires plus, administrateur, il n'y a pas les autres types de grades, ok. Mais on voit ici dans le chat apprenti, j'ai vu tout à l'heure empereur. Donc, empereur maître. Donc, d'après moi, ça va être les seuls grades. Mais je pensais qu'il y avait un truc qui s'appelait roi ou quelque chose. Ça aurait été cool. Bon, je vous reprends. ouais, Si vous vous souvenez, dans ma vidéo, j'avais fait un... un. Dans ma vidéo de présentation, j'avais expliqué ce système de niveau-là et qui donnait des récompenses et tout. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de tryhard en fait. Donc, il faut tuer deux monstres. Donc, ça, ça devrait pas être difficile. Tuer 25 joueurs, ça devrait pas être difficile non plus. Euh, le truc qui va être plus difficile, c'est miner de l'énergie, miner du saphir, miner du rubis, etc. Donc, sais ce que je pense Et qu'est-ce qu'on va gagner On va gagner 64 obsidiennes. Mais. Ça va nous permettre de commencer à avancer dans le truc, donc c'est pas si mauvais. Euh, après ça, on va pouvoir débloquer euh, le craft de l'incubateur. Okay. Donc, ok, on n'a pas le choix de le faire en fait. Donc, euh, let's go miner, tabarnak, que ça va être long. Hop, on se reprend quelques heures, jours après en fait, exactement 12 heures après. Hier soir, on s'est fait attaquer notre base et c'était un peu le bordel. Donc, j'ai bien sûr rec euh, tout ça, ça, mais ça va être disponible dans la prochaine vidéo, là. je voulais juste vous montrer une technique pour upgrade facilement de niveau, en fait, euh, parce que je trouvais que c'était intéressant le système de niveau, donc j'ai été dans le serveur minage depuis à peu près une heure, et j'ai réussi de passer du niveau 1, à niveau euh, du niveau 2 à niveau 8, donc c'est plutôt cool, regardez, j'ai remporté, moi j'étais niveau 2, comme vous voyez, j'ai remporté Kit Might encore que j'ai pas récupéré, euh, TNT, euh, le craft de l'incubateur, j'ai remporté aussi de l'énergie, l'énergie plutôt, j'ai, euh, des, what Ouais, de l'énergie, c'est de l'énergie ça, j'étais pas sûr, <rire> remporté 5 bonbons en émeraude et un kit emprunt, et là, la prochaine fois, ça va être, euh, le prochain niveau, bientôt, donc, ça veut dire bientôt, je vais gagner 5 listes journaliers, niveau 10, un bonbon du haut, niveau 11, 2. Sérieux, là Oh, j'étais, quoi C'était pas juste ça, what the fuck, mec C'est pas juste, j'ai bougé, mec J'ai bougé juste avant de lancer le record, what the fuck donc mon pseudo c'est pas Icons, mais j'ai plus le mot de passe dans mon compte Icons, donc je, voilà quoi. Ça euh, en faction il marche pas, ouais, ça en faction il est off, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, mais bon c'est pas grave. On va quand même continuer à regarder ce que je regardais, donc euh, on a ensuite euh, des bonbons, euh, c'est plutôt intéressant, hein, les flèches, des flèches endommagées, des clés, des... plein de trucs plutôt stylés. Donc le dernier truc bien sûr qui est là le grade naufragé, donc ça ça va être un grade plutôt intéressant. C'est euh, un grade unique en fait, il est pas disponible sur la boutique et tout. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon on est enfin connecté sur le serveur. Donc comme je vous dis, il y a eu une grosse défense de base comme vous allez pouvoir voir ici. Euh, C'était vraiment euh, intense comme euh, truc de base. Euh, comme défense de base. Donc je vais juste faire ça comme ça. Euh, je sais même plus si c'est nos claims encore. Euh, non, moi, mes amis ont une claim. Donc, ils ont su sûrement faire une autre base ailleurs. Mais moi, comme j'ai dit hier soir, j'ai été dormir. Comme dans la dernière vidéo, ou dans le début de cette vidéo-ci, vous avez dû se voir, j'étais hyper fatigué. Donc, je voulais vous montrer que, quelle soit, une heure de réserve. Donc, en une heure de minage, j'ai trouvé 3 euh, accinites. Qui est le meilleur minerai disponible après le volcasien. Mais le volcasien est seulement disponible selon, euh, selon mes calculs au volcan. Donc c'est plutôt intéressant. 20 rubis, 55 saphir, euh, 4 clanstia. et euh, 8 dragon J'ai gagné des blocs de monnaie. Donc ça je sais pas comment ça fonctionne. On va les récupérer, on va tester. voir euh, Normalement ça devrait me donner... Ah oui voilà, ça me donne un peu d'argent à chaque fois. Et si je fais slash balle on peut voir j'ai 229 de dollars mais ça c'est juste en minage donc c'est plutôt cool euh, après ça j'ai masse d'énergie j'ai trouvé aussi un spawner ce qui m'ont donné le name tag je l'ai pris comme ça pour le plaisir mais sinon comme vous voyez on a pas mal de minerais etc donc moi je trouve que le, le serveur si vous voulez votre but c'est vraiment d'upgrade vos niveaux c'est vraiment le minage qui est le meilleur truc et aussi tuer les mobs parce que en fait euh, on va aller au serveur minage euh, c'est pas comme ça c'est slash up je crois euh, c'est quoi en fait au pire tu a pas un slash lobby ok euh, je vais me découpe, je vais me recopie. C'est les éviseurs, ça. Je savais pas qu'on pouvait pas faire ça. Mais en gros, quand on est sur le serveur minage, j'ai aussi énormément de mobs. Et quand on tue des mobs, je crois que ça donne 2 à 4 XP par mob Donc ça monte finalement vite s'il y a plusieurs mobs. Donc euh, j'ai aussi monté beaucoup, comme je dit que le mob spawner. J'ai farmé un peu là. Mais ben, ensuite, je me suis un peu fait chier. Donc j'ai dit, ouais, je vais aller faire autre chose. Mais bon, vraiment intéressant le monde de minage. Et surtout, il y a un truc aussi plutôt intéressant c'est que quand on fait slash information, on peut upgrade. Comme là, vous voyez, moi je suis au niveau 3. Donc après, j'aurai une, une fortune. Euh, fortune 2 si je me rends jusqu'au niveau 10 donc ça va être plutôt intéressant, donc voilà, je voulais vous laisser là-dessus pour la première vidéo les amis, une vidéo où ce qu'on découvre le serveur, c'est plutôt intéressant et puis franchement, la suite du let's play va vraiment être énorme, donc si vous avez jamais rejoint Sénacrafe les amis, je vous invite à le rejoindre dès maintenant, le lien est dans la description vous déchargez launcher et vous pouvez venir jouer avec moi, je vais sûrement faire euh, des recrutements euh, d'abonnés dans le futur, comme vous voyez, là il y a un mob, il y en a beaucoup quand même, on va le tuer, boom et on a, on a gagné un peu d'expérience, vous voyez donc c'est plutôt intéressant perso, donc donc, euh, voilà. Je vais continuer à miner, les amis, jusqu'au niveau 10. Et puis, dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir euh, ma défense de base qui était vraiment énorme. Et si on va au niveau 10, on aura le bonbon du haut. Donc, ça va être plutôt cool. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une défense de base. Je vous aime. c'est Iconz. Bye, bye.